La philosophie de la sauce, c'est de pouvoir apprendre aux personnes à réparer leur vélos, à les aider. je, Eric Pelatt, je suis étudiant à l'université de Rennes 1 en 3 année de biologie en BCGMB et je fais partie de l'atelier d'autoréparation de vélo, la Rustine de Beaulieu. C'est une sauce qui a été créée en 2012 par des étudiants de Rennes 1 et elle a pour but de pouvoir permettre une facilité pour réparer les vélos et pour encourager toute personne venant sur le campus à se déplacer en vélo. Donc c'est adressé aux étudiants, aux profs ou même à des personnes qui sont étrangères au campus. La philosophie de la sauce c'est de pouvoir apprendre aux personnes à réparer leur vélo, à les aider, mais on va pas être là en atelier où on fait pour eux et juste la personne elle dépose son vélo et elle le récupère deux jours après. On est là pour apprendre ensemble. Le matériel vient principalement de dons de personnes qui ont des vélos et dont ils se séparent. Il y a eu aussi des actions qui ont été faites et on va essayer d'en renouveler cette année pour récupérer les vélos du CRUS. Donc ça permet d'avoir des vélos qui restent dans les locaux et qui sont abandonnés par des personnes. Et donc on les récupère on essaie de les remettre en état. Pour adhérer à l'association, c'est simple, il suffit de passer. On dit ce qu'on veut faire dans la sauce si c'est pour s'investir... Vraiment sur le long terme ou juste passer, donner un coup de main et franchement chacun fait ce qu'il veut comme il peut. C'est prix libre, chacun donne ce qu'il veut et après pareil le fonctionnement de la sauce de manière globale c'est prix libre pour le maximum de choses. Donc que ce soit juste pour une pièce ou pour même un vélo entier, chacun vient et donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut en fonction de ce qu'il prend. Il y a quelques pièces qui sont avec des prix fixes. La Rustine, elle est tenue par des bénévoles qui sont étudiants donc les, les heures d'ouverture elles changent en fonction des emplétants de chacun et surtout pendant le Covid, là il bah, faut regarder sur les sites, les pages Instagram, Facebook de la Rustine où on indique les horaires. Le local il est situé sur le campus de Beaulieu au niveau du bâtiment 10A il y a une grande fresque dehors, vous ne pouvez pas le louper. Bah, N'hésitez pas à passer au local pour réparer votre vélo si besoin pour Venir donner un coup de main si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Et euh, n'hésitez pas à vous, à vous déplacer en vélo en masse sur le campus.